Et eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Minecraft. J'aime bien dire Minecraft. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le serveur qu'on a fait avec Rocket et la team du Discord. Euh, il a maintenant moins d'une semaine puisqu'on l'a commencé mardi si je dis pas de bêtises. Et on y a fait pas mal d'ajouts et de modifications par rapport à un serveur survie classique. En plus tarder, je vais vous le montrer. Donc voilà, bienvenue euh, au château. Du minecraft c'est là où les, tous les joueurs vont spawn en fait un par un avec au dessus les donjons mais on y viendra plus tard parce que le serveur en fait a une sorte de semi-rp impliqué euh, avec des villageois des quêtes c'est pas vraiment des villageois c'est euh, le plugin shopkeeper en fait qui permet de lancer des échanges et donc de pouvoir un petit peu en le modant un petit peu créer des quêtes et autres et vous avez qui chez qui bah, vous avez tout pour trois émeraudes, parce qu'on a mis comme monnaie l'émeraude comme c'est une matière qui est pas trouvable on va dire assez facilement et que bon, comme dans la vie, on peut trouver de l'argent par terre. Donc voilà, vous avez les bûcherons, chez qui vous pouvez, euh... attendez, on va se mettre en game mode hop, créative, voilà, comme ça vous allez pouvoir voir. On peut euh, soit acheter des pousses d'arbres, soit bah, ceux qui veulent être bûcherons, ils peuvent vendre pour obtenir des émeraudes. On verra plus tard, là pareil, vous avez les paysans, euh, donc soit euh, si vous, avez, vous êtes pas paysan. Même s'il n'y a pas vraiment de choix euh, de métier, vous pouvez toujours faire des plantations et venir les revendre. Là, vous avez les chasseurs qui vendent tout ce qui euh, qui vont vous racheter tout ce qui est viande. Euh, ici, les pêcheurs. Et voilà. Euh, bah là, le receleur de cannes, n'est-ce pas euh, Ici, nous avons euh, Merlin en donc il va vendre tout ce qui est de potions. Euh, à des prix plus qu'abordables, hein, bien sûr, comme le dessalage de, <rire> de euh, le L'Enchanteur, qui s'appelle Amétiste. on a été très inspiré pour les, pour les pseudos. Euh, vous avez Castorama qui va vendre tout ce qui va être outil, et euh, après vous avez donc euh, pour tout ce qui va être la vente de minerais. Euh, ici vous avez une banque, en fait, pour que tous les joueurs puissent stocker euh, leurs émeraudes et autres. Et là vous avez les forgerons, voilà, donc Loki et Thor, en sachant que Thor vend des, des équipements de base et Loki des équipements un peu plus pétés mais à des prix un peu plus abusés parce que bah c'est Loki. Plus on a créé en fait un système d'objets uniques, par exemple le plastron de Loki qui donne, euh, qui s'appelle comme ça et qui en plus donne des bonus assez sympathiques mais qui coûtent très cher et qui sont soit achetables soit obtenables à partir des quêtes. Parce que des quêtes, par exemple, François Hollandais donc à des quêtes, bienvenue à Evalslande. Hein. Euh, voilà, qui va vous faire aller d'un point A à un point B, combattre un monstre, euh, trouver tel objet, lui ramener tel objet, euh, à différents PNJ, en commençant donc par ici, avec le conseil du roi, où il faut commencer par donner une émeraude. Et par exemple le cornichon magique, qui était un objet unique, et tout un tas d'autres trucs. Donc voilà, on a eu pas mal de bases qui ont été implémentées. Donc ça, c'est... Euh... Au départ, j'avais fait une fontaine dégueulasse, et au final, roquette, on a fait une magnifique statue, donc c'est plutôt sympa. Ah oui, on a aussi le petit vendeur de fleurs, donc Iris, référence à FF7. On une amrote pour l'aspect symbolique Et euh, de moi euh, Qui va vendre on va dire tous les petits trucs en plus euh, Là voilà tout ce qui y a de table de craft, craft de l'ender, euh, le shulker et compagnie Les elytras, des potions d'xp, voilà Donc en fait euh, les gens ne sont pas obligés de jouer entre guillemets RP au système entre guillemets capitaliste Je vais dire beaucoup entre guillemets dans cette vidéo Parce que ils peuvent très bien faire une survie classique et, euh, et s'en foutent totalement. Mais en fait, tout le monde joue le jeu parce que tout le monde se prend, se prête au jeu et ça qui est cool. Ah oui, il y a aussi, on a fait un petit vendeur, voilà, euh, Reading Stone, référence euh, qui va vendre tout ce qui va être mécanisme et autres. Parce que bon, la Redstone, aussi, on en trouve partout. Euh, le Slime, par exemple, pour acheter des pistons collants, c'est pas le cas. Donc euh, c'est cool qu'on en ait mis un. Euh, là, une petite bibliothèque que j'ai fait dégueulasse parce qu'en fait, on est deux pour l'instant à faire le savoir. C'est-à-dire, moi et Rocket. On va ajouter une troisième personne. J'ai fait l'intérieur qui est plutôt correct. Disons-le. Voilà, alors pareil, hein, les PNJ pour les quêtes à qui il faut ramener. donc euh, Il faut arriver avec une certaine quête et euh, derrière, vous donnera la suite de la quête, ainsi de suite. Qui euh, bloque, qui se connecte. Euh, des livres sur les, euh, les donjons, parce qu'on va y aller après. Bon, on va y aller maintenant, comme ça c'est fait. Il y a une suite de quêtes en fait qui va vous permettre d'arriver. Hop, on va y aller. Pour l'instant, c'est provisoire, on va faire des beaux accès, etc. On est vraiment au tout début. Après, alors, je vais vous montre un petit peu les bases d'un peu tout le monde, ça va être joli. Le vendeur de secrets, donc, contre une m qui va donner un secret de chaque donjon. Et donc, on arrive ici, où il y a des salles de donjon. Donc, par exemple, le niveau 1, le donjon de la poulette, hein, offert par Kadok. Attends, on a fait en référence à Kaamelott. Là, on a le donjon du Minotaur, euh, qui est donc une euh, référence à... C'est vous le savez bien, avec le Minotaur. Euh, le donjon qui vont, euh, qui vont arriver bientôt, c'est le donjon de l'arbre à canne, qui va être un euh, donjon de jump. Donc là, le, le Minotaur, c'est le labyrinthe. Hein. Labyrinthe du minotaur forcément. Labyrinthe euh, de, du donjon... Euh, le le donjon sous-marine. Voilà, alors en dessous, vous allez voir qu'il y a marqué le donjon euh, et le nombre de personnes, parce qu'il y a certains donjons où il faut minimum être un nombre de personnes définies pour le réussir, en fait. Donjon des gardiens qui va être en construction, je s'appelle Groot. Euh, le donjon euh, des vengeurs qui, qui sera un des donjons les plus durs à faire mais qui arrivera bien bien bien plus tard et le donjon de larves pour euh, voilà ferme la lave à euh, tout brûlé, à pour duo voilà. On va faire des petits jeux de mots euh, avec les personnages Donc on va aller voir un petit peu le donjon de la poulette pour pouvoir voir un donjon terminé Donc en fait il suffit de marcher sur la plaque et on se retrouve donc téléporté dans le donjon Et des références un peu à Kamelotte elle est où la poulette euh... Mordu Enfin voilà. Donc là ils se retrouvent dans une salle. donc on a bien écrit 3 parce que bah, il y a... ça va être à eux de trouver en fait euh... qu'est-ce qui va.. Qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Pour pouvoir passer les dalles. Donc voilà. Ensuite donc, ils arriveront à la deuxième salle où là il y aura une sorte de jump. Enfin c'est même un jump tout court. Qui leur permettra donc d'arriver à la suite du donjon. C'est un petit donjon, c'est le premier, c'est facile. Où ils vont avoir la belle surprise. Et moi aussi j'ai de la surprise, pourquoi il y a de l'eau qui est rentrée là. Ah, c'est peut-être Rocket qui a fait ça pour que... Ok, il a... il a pas dû me le dire mais il a dû faire ce système là. Pour être sûr que les, les mobs y, y tombent, ça marche. Bon. Bon, du coup, moi j'ai mis une poulette pour que ça puisse spawn des poulettes, visiblement. Faudra faudra voir pourquoi. Et voilà, il y a encore quelques soucis, on met encore à jour certaines choses. Et à la fin. Ah oui, d'accord, il a bien terminé le truc. Avec à la fin, elle est où la poulette Une poulette. <rire> ah ouais, il a forcé le truc à fond quoi. Et euh, on voit la poulette, et en fait, on marche sur la dalle. Et ça n'a pas marché. Je crois pas. Si, et on obtient la poulette qui est l'objet de quête. Qu'on donne ensuite au PNJ contre un cristal de lend qui est la monnaie des donjons. Voilà, et là vous avez le collectionneur qui va vous permettre d'échanger contre certains objets aussi spécifiques, comme le Tesseract, et d'autres objets qui vont arriver très prochainement. Donc voilà, je sais pas si du coup il a touché au.. Ah c'est pas fermé, faudra. De toute façon y a encore les décors à terminer tout ça. Au donjon du coup du Minotaur, mais je crois pas. Alors, je vais voir ça. Je pense pas. Ça, ça spoil un petit peu pour ceux qui vont réussir à faire le, le labyrinthe. Mais bonne chance à vous. Mais euh, non, ok. Je, je, je, C'est moi qui ai fait les commandes bloquées hier soir. Mais visiblement, il les a pas touchées. Ok, parfait. Alors, du coup, on va repasser en spectateur et on va aller voir un petit peu les constructions que chacun a fait est-ce que je peux vous le dire qu'il y a du people qui ont construit des trucs quand même assez impressionnants. donc là déjà par exemple on a une petite maison qui, se, qui est pas loin du spawn parce que les gens font en sorte de construire pas trop loin du spawn pour pouvoir faire les échanges plus facilement donc une petite maison qui, euh, qui est faite donc euh, en la bord en des arbres avec un intérieur pareil aménagé dans les arbres petit truc sympa, cosy, voilà Là on a c'est Marine qui a fait ça, là on a Shock qui, euh, qui est en train de nous construire un truc de fou niveau champ, mais qui s'occupe principalement on va dire, de tout ce qui, qui est métier lui lui, il s'est mis à fond dans l'agriculture. Et on peut voir qu'il a déjà pas mal exploré dans les souterrains. Donc Shock il est bon. Avant on avait Biscuit qui voulait ouvrir un camping, mais apparemment ça a foiré son projet de camping. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui avait commencé à construire un truc. Il était un peu trop près à... Parce que comme on va construire plein de trucs autour. Voilà. Là, alors, normalement ils sont censés mettre un panneau pour dire chez qui c'est pour qu'on puisse savoir. C'est Floander. Donc Floander s'est mis ici. Et c'est plutôt joli ce qu'il a fait. J'aime beaucoup le mélange bois. Bon, il y a la terre autour je pense, c'est parce qu'il est en train de. De faire sa maison, du coup il a laissé la dirt autour. Euh, pour pouvoir tout placer. Ok. Ah là là. C'est pas si beau tout ça. Non, l'arbre j'aime bien, mais il y a encore le orange, hein, Ah, qui <rire> C'est dommage. Après c'est sympa, les, les petites murailles comme ça. Donc ouais, Manu Renard qui s'est placé ici, euh, qui a fait quand même un truc assez titanesque. Il, a pr il prévoit du gros truc, alors je suis pressé de voir ce qu'il qu va faire par la suite. Donc ça, on a vu... Ensuite, ici... Alors pareil, je sais pas si quelqu'un a mis le... Je crois que c'est pas affiché ici. Non. Qui s'est dit qu'il est dans la montagne, ce serait sympa. Et franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ensuite, nous avons... Euh... Ben, bah, quelqu'un qui s'est mis ici, mais qui a pas encore avancé sa base. Je crois que c'est roquette, en plus. Parce que comme on est, on est pas mal en train de... De mettre à jour, de créer des trucs, tout ça... On n'a pas beaucoup de... De, comment dire, de temps pour avancer notre maison, quoi. Euh, là, on a Malé, je crois, qui s'est mis là. Oui, c'est Malé qui s'est mis là, qui, qui va faire une immense grange aménagée. C'est plutôt sympa. Après, là, je vais vous montrer uniquement ceux où je sais euh, où est-ce qu'il se trouve là. Il y a Keyblock qui s'est mis ici. Qui a eu assez d'argent pour s'acheter <rire> son beacon et du coup, il est super content. A... Oh, est là. En plus, il est en train de jouer. Et voilà, tout le monde est assez sérieux sur le serveur, du coup, c'est vachement cool. Euh, D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, euh, sachez qu'il suffit simplement de rejoindre le live et ensuite de rejoindre le Discord et d'être abonné. Et d'avoir cette vidéo, du coup, sinon vous n'aurez jamais entendu parler du serveur. Euh, là, il y a ma maison que moi j'ai pu avancer un petit peu parce qu'à un moment j'ai laissé bosser Rocket avant qu'il m'apprenne vraiment à modérer les trucs, à les... <coughs> tout ce qui va être ligne de codage et compagnie sur le serveur. Où j'y connaissais rien, donc moi j'étais resté en survie. Je la vois qui part en couille. <coughs> Je la vois qui part un peu en couille. Je suis très fatigué en ce moment, on, on tape dessus jusqu'à 3-4 heures du matin, après on se lève et on retourne dessus. Donc, euh... donc voilà, on commence à être pas mal nombreux sur le serveur. Mais je ne sais pas où se situe toutes les maisons de tout le monde. Donc voilà euh, la mienne actuellement. Moi j'ai pas creusé encore dans des galeries. Hein. C'est limité vraiment à du bois, de... c'est pour ça que vous ne voyez pas de... de pierre ou autre parce que j'ai rien pour la pierre pour l'instant. J'ai tout fait en bois. Et je crois qu'après, ensuite, nous avons Biscuit qui est, voilà, Biscuit qui est là et qui, lui, je crois, il a fait un truc souterrain. Ouais, voilà, il a commencé à faire une grosse arme souterrain. Il veut farmer la thune. Biscuit, il veut être riche de chez riche, donc il veut farmer la thune. Voilà. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui soient plus loin. Non. Non. Euh, je sais. Après, je sais pas où sont les autres. Il y en a plein, je sais pas où ils sont. Ils veulent pas le dire. Tant mieux. Moi, tant qu'ils ne qu construisent pas, la, la seule règle qu'il y a, c'est, voilà, par exemple, là, on a un peu pas gros crié, mais on était là en mode, euh, non, là, t'es un peu trop près du spawn, on va prévoir de construire plein d'autres trucs à côté. Euh, en prévision, il y a une église qui va être faite, euh, un cimetière, enfin, il y a eu un début de cimetière, du coup. Euh, J'ai commencé un début de cimetière ici pour une suite de quêtes, pour faire un test avec les quêtes, qui a plutôt bien fonctionné, les gens se euh, ont vraiment eu des retours très positifs en ce qui concerne les quêtes. Parce qu'on fait en sorte de les rendre amusantes, drôles, avec des textes euh, qui se suivent entre eux. Dans le sens où euh, si vous commencez une quête, c'est pas impossible que plus tard vous entendiez parler du même PNJ que vous avez eu pendant la quête précédente. Donc c'est vraiment sympa ce système de quête qu'on a mis en place. Euh, donc voilà, ah, je viens de voir que là... Ah mais si, ils ont, dû déjà lu, euh... <rire> ils ont déjà dû le dépouiller je pense. Je suis même sûr qu'ils ont déjà dû le dépouiller. Oh, y'a moyen. Et voilà, le serveur se passe en tout cas merveilleusement bien. Et donc, euh, en ce moment, je m'occupe, <rire> pendant le confinement, en étant à fond sur Minecraft, en réalisant ce genre de projet. Donc voilà la bibliothèque, hein, comme vous avez vu, euh, la PNJ de quête bien sûr. Donc c'est plus pour vous présenter le serveur. Je pense que de temps en temps, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'état d'avancement, parce que ça c'est ce qu'on a fait en, on est quel jour On est samedi matin. On a commencé mardi soir mercredi, jeudi, vendredi, samedi, en 4 jours. C'est ce qu'on a fait en 4 jours. <rire> Tout ça. Donc je. à 2 Et on va une une troisième personne pour justement avancer davantage dans les projets. Et ainsi, euh, voilà, Vous voyez, quelqu'un qui va aller, hop, il va aller à sa banque, à mon avis, qui bloque, il va récupérer ses sous, puis il va faire. Il va faire quelques petites emplettes. Donc, si jamais vous êtes intéressé à en voir davantage sur le n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pareil, si vous voulez que je fasse des vidéos montrant un petit peu les quêtes, comment c'est. Euh, ou alors des vidéos euh, donjons. Parce que bon, ce donjon là, c'est un donjon facile. C'est un donjon niveau 1. On a, mis, on a décidé de mettre des niveaux et de leur dire, il bah, faut être 3. Voilà, après s'ils veulent y aller tout seul, ils peuvent, mais ils pourront faire demi-tour du coup. Euh, le donjon de Minotaur, bon, c'est pas tellement intéressant. Là, ça peut être rigolo de voir comment les gens se débrouillent en jump, en à euh, donjon sous-marine sera un donjon qui sera complètement sous euh, l'eau, celui-ci va aussi être intéressant puisque le donjon larve j'ai prévu de faire en sorte que ça fasse deux cheminements et que d'un côté il se fasse à deux et que chaque personne en fait d'un côté et de l'autre permette d'ouvrir les portes de l'un et de l'autre mais pas de soi. Du coup il faut, faut bien compter sur l'autre et son intelligence et sur la, la cohésion du groupe. Donc voilà pour l'instant ce, ce qui a été fait, donc il y a encore plein de choses à faire sur le spawn, il y a encore rien n'est terminé et rien ne sera terminé puisqu'on fera toujours euh, des trucs euh, en plus. Voilà. Je vous dis à tous à très bientôt, portez-vous bien, restez confinés et n'oubliez pas que si vous avez aimé vous pouvez toujours liker, vous abonner et commenter pour me dire bah, si vous, non, vous êtes intéressé par d'autres vidéos Minecraft. Allez, à bientôt tout le monde, bye